deck totem mais basé sur euh, la capacité qui est quand même pas mal présente dans cette méta de multirace. Donc en multirace, on a bête défaite évidemment, plus un plus un, un serviteur de chaque type dans votre main. L'amalgame des profondeurs, l'erreur on connaît, la petite murmie en mort vivant et murloc. le banc de carnivore, ça fait plaisir, il y a mélomanie, qui est euh, vraiment cool chaque fois que vous jouez un serviteur pendant ce tour, ajoute un sort de chaman aléatoire dans votre main. Donc avec toutes les petits serviteurs, ça va être bien gourmand. Évidemment, la L'ossature euh, totem pardon, elle est très, très présente avec le burin, le totem ancré, le totem stéréo, plus de plus de un serviteur aléatoire de votre main, le grand totem, le totem fêtard, la créalis, euh, plus d'attaque au totem, l'élémentaire euh, des cuivres qui est très très gourmand, une vraie bonne carte de tempo qui en plus peut bien fonctionner avec les autres races. Le branchi pourri, euh, pareil, une très bonne carte dans des agros, danse insecte évidemment, trans transforme un serviteur en ragnaros, la chose venue d'en bas qui va marcher avec le totem, le gigant totem qui va marcher avec les totems et l'amalgame instrumental qui va très bien marcher justement avec ce côté euh, multirace. Je pense que ça c'est très gourmand comme deck, je pense que ça c'est très pragmatique, je pense que ça c'est très fort. Je pense que ça, ça va bien casser la bouche à nos adversaires mais on va voir. Après il y a aussi la version full totem mais euh, je pouvais pas jouer full totem ici. Parce qu'il euh, fallait jouer euh, 10 cartes de la nouvelle extension. Et euh, au début, on avait créé un deck full totem. Et le problème, c'est que bah, dedans, on pouvait pas, il n'y avait pas... Euh, les, les totems, c'est souvent les anciennes extensions. Ou 7 fondamentales. Mais 7 fondamentales ne compte pas comme étant la nouvelle extension. Finalement, dans la nouvelle extension, il n'y a pas vraiment de totem. Il y a surtout des cartes multiraces. Mais le set fondamental, il était tellement gourmand. Avec ça, par exemple... Ça, c'est trop cool avec euh, Ban. Est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça On va Murmi T1, hein T2 Ban, T3 Mélomanie, Ban, Ban, Ban, Bim, 3 sorts. C'est deux, on va une erreur et ça. Et on va quand même faire les trois sorts. Ouais, c'est vraiment cool là, ce qu'on est en train de faire. Après, on remarque qu'on aura la pièce. On pourra presque faire quatre sorts. Non, au pire, regardons la pièce. Jouons nos cartes. C'est quoi le grand totem euh, L'œil Plus un, plus un à la fin du tour. Il booste, de, il booste tous les totems où qu'ils soient. Faut pas le laisser en vie, quoi. Ah, fusil. Bon, vous voyez, c'est quand même un deck qui a été pas mal plébiscité par les joueurs. Hein, notre deck là, qui s'est fait insulter au début. Notre deck Big Chasseur. On va le faire maintenant, hein. Oh, C'est tellement cool en vrai. Oh là là, la preuve totémique en plus. Mais quelle chance. La vague primordiale. Pas mal. Je crois que je vais piécer Murmi. Bah écoutez, il y a énormément de gourmandises hein, dans mélomanie hein. J'ai généré tout ça. Pour Zéro Mana, j'ai généré tout ça. Limite, ça donne presque envie de jouer Piranha dans le deck et donc de ne pas jouer full totem. Parce qu'en fait à la base voilà ça partait du fait que je pouvais pas jouer le deck que je voulais. Mais en vrai là juste sur cette combinaison là j'ai l'impression qu'il faut jouer multi race Ah c'était trop fort ça. Oh. Mon dieu ça c'est vraiment trop trop fort comme setup. Hein. Bon on va prendre un piège expo dans le visage. Ou pas. Maybe not. Je vais les développer maintenant, ce gars-là. Comme ça, c'est fait. Vague. Vague maintenant. Euh, un peu triste, non ouais, C'était un peu tristouné, vague maintenant, non Moins 5. Ça, ça pique. Hein Il est pas un peu fou Le tonneau de macaque. Bon si c'est un piège explos on se fait arracher C'est un monstre errant Et on a un Ah non c'est une imprégnation de 3 totems bah, Pardon pardon Euh Bah on le met comme ça hein Non C'est dur à dire c'est dur, imprégnation 3 totems en vrai. Quoique, pas tant en vrai. Peut-être pas tant. Euh... Salut Coran Chauve. merci pour le Prime, merci pour ton aide. Merci infiniment, c'est super gentil. Sachant que si je refais 3 victoires d'affilée, évidemment, je vous offre le dernier des méga buddies gamme elle est mal partie quoique okay. On peut quand même trade tra tra des trucs hein. Franchement euh... Invoquer un serviteur coûtant 1 hein. Je pense qu'on va faire ça Ah Le gars il est 4-3 il, il va chercher ça Ah le mec là Lut. Vague sur Mucla Non, pff, je pense c'est ça. Hein. Bon en vrai les bananes c'est pas mal hein avec les, les totems hein. Sachant que mes totems ils ont plus de d'attaque. Hein. En vrai on est pas si mal hein Ça a l'air chaud parce qu'on a pris le roi des mucs là Ah le grand, le, le frérot ouais, franchement on est pas mal hein enfin, pas mal, ça se divise quand même très vite Ah dommage de ne pas avoir le taunt. Après il faut quand même aller le chercher lui. Hein. Voilà, normalement à 9 mana il peut commencer à jouer ses tons. Oui, il a pas mal de tons à hein, 10 mana. Hein. Ouais, Ses a... tons il coûte 10 mana donc euh, là ça va. Il hein. faut faire attention par contre pour 10 mana il peut jouer le cœur de Songlorance et tout ramener. Et là on, on sera mort. Donc euh, prochain tour on risque de décéder. Invoque la bête au coup le plus élevé de votre mais elle, met... elle se met en sommeil pendant 2 tours. Donc ça ça arrive dans 2 tours. On a peut-être déjà l'étal ici. On a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est d'accord, je n'ai pas l'étal. Hein. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pense ça devrait être bon là. Je pense que ça devrait être bon. Ton avis à chaud sur Mucla La carte est vraiment très très cool après euh, le chasseur big je suis pas sûr qu'il soit viable. Je pense que c'est un, un deck qui est intéressant mais polarisé. Fort contre les contrôles, les combos, les decks un peu lents mais tu vois dès que et encore là on n'agresse pas trop hein, mais en fait euh, c'est un deck qui a du mal à gérer les vagues successives de créatures. Bon c'est pas mal ça. On gagne là. Et pourtant, il a, entre guillemets, joué un peu toutes les cartes qu'il avait. Vous hein. voyez, il a, eu il a joué beaucoup de grosses créas. Mais, euh, mais clairement, ça n'a pas suffi. Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est un deck vraiment ciblé, quoi. Je pense que si dans la méta, il y a beaucoup de decks lents, ça va être pas mal. Mais sinon, euh, pff, même contre les agro lents, c'est une horreur. C'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure quand on le jouant, même si notre liste était un peu différente. Ça c'est super cool. J'ai pas de T1 mais euh, la bête elle est vraiment trop trop forte dans ce deck. Ah c'est un peu lourd ça. une erreur, on la garde. Je pense que je vais jouer curvé, c'est à dire T1 ça. T2 amalgame. Voir T2 ça, on verra. Ah, bet into bet, ça a l'air cool. Hein. Le pré-shot. Ouais, c'est gros. Hein. Je pense qu'il ne faut pas trop grider avec bête de fête, c'est pas non plus un, une légendaire euh, qui fait gagner quand elle arrive en jeu. Bon. Le retour de l'explomatique. C'est chiant. Nice. Au ah. moins on a vu ce qu'il a pioché. On s'en souviendra sûrement plus. <rire> ça c'est pas mal très tôt dans la partie. C'est un totem en plus. Et puis plus 2, plus 2, à une carte dans la main. Ah dommage que ça cible lui. Et voilà, c'est paratonnerre, faut aller le chercher. Il a fait le taf. Ah. Alors je vais le garder pour les petits trucs. Par contre, est-ce que je fais euh, amalgame bête de fête, bête de fête amalgame, bête de fête sur quoi Est-ce qu'on veut récupérer une bête Bête, c'est ce qui a. L... Merde, pardon. Bon, c'est pas, pas grave. Bête, c'est ce qui a le plus gros dans le dans le jeu. Donc là, on peut récupérer une énorme bête. Bah, let's go. hein. Ah, dommage là-dessus. Ah, on a un beau petit board. Hein ouais, ça, je le garde pour les piranhas. J'ai peur de prendre une baston au prochain tour. Bon, je prends baston. Alors, de toute façon, faut pas... on ne peut pas tourner. Quand on joue un deck chaman euh, prise de board, on ne peut pas tourner autour de baston. Sinon, on joue plus. Il n'a pas baston, on est très bien. En fait, si on... il n'a pas baston, on a gagné. Comme ça c'est simple. Simple et efficace. Si on n'a pas baston on a gagné. Simplement. Enfin je pense à moi qu'il fasse un truc de fou là. Pas un truc de fou. On trade ça On va trade mais je suis pas même pas sûr. Mais on peut value un peu. Hein. Bon, ça par contre on peut le garder, hein, ça sert à rien. On est suffisamment bien on board. On va jouer la lame. La lame, pardon. Lame vivante. Ça c'est cool. Bien. Bon, eh, prochain tour, euh, mélomanie, une erreur, gigantothème. Ou alors on attend, on attend, on attend les piranhas, on peut attendre hein. de toute façon on a décidé d'attendre Le problème c'est qu'à un moment on a quand même envie de le tuer pendant qu'on peut quoi C'est dur à dire C'est assez dur à dire ouais, Explomatique ça fait pas grand chose contre nous Ah, pas mal ça. En vrai, euh, c'est trop fort parce que la la la der... ouais, attends, fou. La dernière créature qui va me rester. Elle aura tous les boosts du du branchie. Wow. Et ça peut être la 20-19. Alors il avait pas Baston, après il a pu la récupérer, mais... C'est pas facile à gérer ce board. C'est clairement pas facile. Sauf en fait, qu'il se sort un combo de par les fagots, c'est ça spécial. C'est vrai qu'il aime bien jouer euh, des combos, euh, Mark Mackenzie mais... Avec huit là et 5 cartes en main, ça va être compliqué. Il doit jouer combo, c'est vrai. Au Thaïlande, c'est chiant. Non il meurt sur taille là non Ah il meurt pas oui. Voilà patate de forain, bon 2-0 avec ce deck pour le moment Encore une troisième et vous avez le dernier méga bundle, méga giga bundle. Je tiens à vous rappeler, si vous le souhaitez évidemment, que vous pouvez me soutenir euh, gratuitement avec Amazon Prime. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous allez sur Twitch, profil, paramètres, lié Twitch à Amazon. Vous cliquez sur s'abonner, ça vous propose de vous abonner gratuitement avec Prime, donc voilà. Important de le faire si vous avez ça. Euh, je vais tout garder. Euh, voilà, très important d'utiliser son, son abonnement gratos pour soutenir justement un streamer. Nous, c'est comme ça. Enfin, personnellement, c'est comme ça que moi, je peux faire des vidéos sur YouTube, euh, proposer des lives. C'est euh, grâce aux abonnements. Donc, euh, voilà. Plus j'aurai d'argent, plus je pourrai continuer mon activité. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Euh, Est-ce qu'on fait pas Erreur, pièce erreur dans ce match. Je crois que c'est ok. Je crois qu'on druide, on a juste envie d'agresser au maximum. On va à Ram là ici. Pièce créalite, non, je pense pas. Pas obligé. C'est fort cette curve. Hein. C'est très très très très très fort cette curve. Hein. Et prochain tour je peux déjà jouer la chose venue d'en bas. Ah là j'ai une belle curve en mode 2018. Non 2017. C'est ça la chose venue d'en bas c'est une 2017. Hein. Bref belle horreur quoi. je veux un totem ou je veux un, un, un tout oh, Un totem Oh waouh Oh waouh oh, Avec la créalite derrière Non mais non de Gu, de nom de Gu quoi Il est pas bien là, McBunderface c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est top 5 monde si on le bat, on passe devant lui en fait, on est top 4. Ouais, il est MT, ouais, il est très très fort. Hein. Il est extrêmement, extrêmement fort. Après, on a une sortie, euh, là, on pourrait jouer contre euh, un conglomérat de tous les meilleurs joueurs du monde depuis 2014, on les battrait. Hein. Tu dépasses le cinquième, tu passes cinquième fiche. fiche. Ouais, je vais te manger le front. Je vais te manger le front, tu vas voir. Tu vas au moins faire le mariole. la sortie elle est là vous le sentez votre buddies hein. votre bundle pardon pas votre buddies remarque <rire> un, un bundle c'est un buddies il hein. ah, y a tout là Faut le faire vite sinon ça peut être assimilé à du BM. Mais là c'est aller très vite. Elle a peu le temps de souffrir. Ça va monsieur elle a peu le temps de souffrir. Fini sur Ragna. Ah, c'est le... Le... le petit trait euh... artistique. L'arc Scream. Il est purifié par le feu, comme on dit dans le milieu. J'aime bien cette main. Elle est un peu lente. C'est clairement pas la même que la main d'après, d'avant. Mais il y a un truc qui est cool avec Bête de Fête et ça, je trouve. Et puis ça, ça me permet d'avoir un T2 actif. Puis ça me permet de stacker un peu des cartes en main. Je crois que je vais partir sur un truc comme ça. Genre je vais essayer vraiment de, de faire le bête de fête sur 4 créa. En mode méga méga big. Tout dans ce match-up, ça peut être pas mal je pense contre guerrier. En plus de ça. Je pense que c'est même pas une connerie. Là voilà, ça booste tout. Hein. thème de dégâts Ah non. Bah c'est un bon deck, hein, on l'a vu, euh, guerrier c'est pas mal. Guerrier euh, créa, Multiras, ça a l'air vraiment très très intéressant. C'est peut-être un des decks qu'on a le plus vu euh, ce soir. Ouais, c'est ça, guerrier, guerrier contrôle, je pense que c'est mort de chez mort. Guerrier ménagerie, c'est vraiment pas si nul. Hein. On l'a enterré un peu trop vite, je pense, le guerrier. Ouais, J'ai préféré prendre le Gigant Totem que le Grand Oeil. Le Grand Oeil qui voit tout. Déjà parce que je me considère comme un Hobbit. Donc c'était dangereux. Et accessoirement, euh, je pense qu'une 8-8 c'est mieux qu'un truc qui a des effets et tout. Parce en vrai, euh, c'est vraiment un match-up qui peut se retourner et après on peut plus revenir. C'est vraiment un, de un match-up de Snowball. Genre celui qui a la main mise sur le board. En fait, il va juste écraser l'adversaire de plus en plus. Je pense. Hein. Après, je connais pas sa liste. Mais pour le moment de ce qu'on a vu... Bon ça c'est quand même meilleur Ça c'est quand même euh, Ça arrive sur le bord ça dit j'ai gagné C'est une petite merveille hein, ce deck hein C'est une petite merveille De toute beauté La dernière créature va avoir pas mal de stats. Oh non, sérieux? Il se fait trop laid là. On va dire qu'il n'a pas une autre baston. Bon, s'il a une autre baston, c'est sick, mais. Il peut gagner s'il a une autre baston, évidemment. À part si la 8-8 reste. Riff du pont. Il a pas joué de riff avant. Hein. Ouais. Ça, c'est gros, hein? je joue la Murmie si jamais il y a une baston au moins il reste une petite 1 De toute façon là avec notre main on peut gagner si on trouve euh, la Mélomanie Voilà on va récupérer beaucoup de sorts Et puis il faut quand même gérer le board pas une mince affaire Rive du refrain, ça joue une 4-3 une 3-4 Ouais ça peut faire des choses la 4-3 dans la 0-3 peut-être Quoique dans la 1. L'arme dans la 0-3, la 4-3 dans une 1 ou une 2-2, ça revient au même. ok Oh wow. <rire> Allez, un burst <rire> Un burst ah merde, faut être en surcharge. De toute façon c'est un serviteur, je suis con. <rire> en vrai ça changeait rien, on avait l'étal, mais c'était tellement beau. C'est tellement tellement cool. Bon petite dernière. Avec le deck et ensuite on finira sur un dernier deck au choix. Un dernier deck au choix. Alors je pense qu'on avait l'étale sans Mélomanie en vrai. Euh, on avait 4, on avait 3 plus 2 plus 1, on avait 6. Ah, je pense qu'on devait trouver peut-être l'étale sans Mélomanie, non On était quand même pas mal. Il y avait d'autres cartes qui pouvaient nous donner la, la win, quoi. King Venom. On garde Murmite et un Burin. Je pense que c'est un peu greedy de garder Gigantotem. Par contre, la chose venue d'en bas, je pense que c'est un keep. Avec euh, quand on a le Burin. Je pense que le match-up peut être un peu complexe. Vu que c'est un deck avec beaucoup de ruées, beaucoup de marginal, beaucoup de cartes de value. Ouais, je pense que ça peut être un match-up. Ouais là c'est cool. C'est pour ça que je préfère jouer ça. Je pense que ça peut être un match-up un peu complexe. Ouais j'aurais presque pu pièce ça. Mais... Ah non, c'est une version contrôle, waouh. Oh, c'est encore plus complexe peut-être. J'ai qu'une race. J'ai qu'une race. C'est vrai que c'est pas assez ça. Ah. Bon. Prochain tour, on a les choses venues d'en bas. Je garde ma pièce si jamais je pioche mélomanie. Je vais pouvoir commencer à jouer mes bêtes de fête. Bon, on a du retard, hein. on a une curve qui est pas bonne, mais genre le, le double 5-5 il peut quand même être intéressant. Mais je pense que le match-up est chaud quand même. Sécurité Lui il a une race ou pas Ah non c'est tout donc il a une race Amalgame instrumental Ma Ni Fic Magnifique. Bon Pirania. Boost. Totem fa face. J'ai pas envie d'investir plus sur le board. Je pense que ce board là il est déjà vraiment très très relou à gérer. Grand totem. Oh. Pourquoi j'ai pas gagné C'est 17. Hein. Au pire, j'avais le grand œil qui voit tout. Plus un, plus un à tous les totems partout. Bah écoutez, euh, franchement, c'est vraiment très très fort comme deck. Hein. Ce que je vous avais dit hein, au début hein, c'est fort, c'est fun, c'est frais c'est pragmatique surtout. Très très cool comme deck. Très, très, très, très cool.